Alors, j'ai eu une carrière de manager et puis j'ai travaillé une dizaine d'années dans les ressources humaines. J'ai choisi le, le réseau de la méthode mère parce que c'était une belle synthèse de mes valeurs, de mes compétences professionnelles et ça me permettait, c'était complètement mon ikigai, mon nouvel ikigai, ma nouvelle mission de vie en fait. J'ai aimé la variété des profils rencontrés. Euh, la surprise des, de rencontrer des personnes très différentes et qui avaient toutes tout quelque chose à m'apprendre. Et j'ai aimé bien, bien entendu l'état d'esprit hyper accueillant, hyper bienveillant. Alors moi, elle m'a apporté, elle m'a changé la vie parce que quand, avant de, de devenir coach, j'étais moi-même coachée. Et non seulement elle m'a permis de me libérer de, de mes comportements inadaptés envers la nourriture, mais elle m'a rendue beaucoup plus heureuse. Eh ben, viens sans peur.